Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui j'avais envie de me faire un petit peu plaisir et du coup pour ça je vais vous emmener sur Halo 4 parce qu'il faut savoir que euh, avec Eridil, Halo Infinite nous a mis une bonne petite claque derrière la nuque, on en a parlé Très récemment, dans une vidéo un petit peu point, dans une vidéo bilan, euh, si vous ne l'avez pas vu, je mets une fiche en haut euh, de votre vidéo YouTube. Vous pouvez y cliquer dessus pour aller la voir euh, et donc avec une claque euh, derrière la nuque, on n'a pas forcément la motivation euh, pour faire des vidéos. Donc là, eh ben, j'aime à l'eau, j'ai envie de partager cette passion avec vous. Donc on va faire quelque chose, et très égoïstement, quelque chose que j'aime. On va se tourner vers la campagne, on va se tourner vers les cinématiques. Et j'ai envie de vous amener sur Halo 4. Halo 4 qui est un de mes jeux préférés, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais on va analyser deux cinématiques qui, pour moi, m'ont vraiment marqué dans ce jeu. Alors, quand on prend Halo dans sa globalité, ce ne sont pas forcément mes cinématiques préférées, mais... L'aura qu'il y a autour de ces cin cinématiques ont vraiment euh, eu un impact sur moi. On va regarder ça, on va analyser ça ensemble. C'est la première fois qu'on fait ça sur la chaîne. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour montrer que c'est un format qui vous plaît. Et on en fera d'autres comme ça. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est d'où viennent ces foutues créatures. Alors vous devez très certainement reconnaître le début de cette première cinématique. On vient de libérer l'infinity. Nous sommes donc sur Requiem et nous faisons plus ou moins la connaissance en chair et en os du fameux capitaine Del Rio que nous connaissons bien. Dans Halo 4, une véritable tête à claque, mais une tête à claque que je trouve super bien écrite et on va voir euh, comment se déroule cette scène. Elles sont peut-être originaires de Requiem, si tant est qu'une IA comprenne ce que veut dire « originaire ». Nous n'avons jamais eu ce type de réaction offensive sur les autres installations. Les autres installations Monsieur Lasky. J'adore vraiment Del Rio, c'est assez formidable, directement, il est littéralement odieux, il va dans le même sens que Cortana, il appuie ses dires, mais sa façon de dire les choses est tellement dédaigneux qu'on a l'impression qu'il lui crache juste dessus. Et juste après, il va s'adresser à Lasky et au lieu de l'appeler par son grade, puisque Lasky est un militaire, en plus d'être un militaire, Lasky est le second à bord de l'Infinity, c'est le second de Del Rio, et donc au lieu de l'appeler commandant, il l'appelle monsieur. Lasky, ce qui est un un, un, un truc de un manque de respect, mais vraiment extraordinaire. Il ne le considère même pas comme un militaire, alors qu'il a été placé à cette position de second. C'est vraiment, vraiment formidable. L'Infinity a pour mission de repérer les autres anneaux à l'eau et d'y établir des bases afin de découvrir comment les désarmer. Nous avons des bases sur les installations 5 et 3. Mais elles ont récemment rencontré des problèmes. Une équipe scientifique a été pulvérisée en exhumant un artefact de Forerunner. Ces données, c'est tout ce qu'il nous reste. Intéressant. Ces caractères sont dérivés du système de glyphes Forerunner. Nos têtes d'ampoule en ont tiré une série de coordonnées. À votre avis, ça nous mène où Chef, la compagnie Gypsy est prête. Elle n'attend que vos ordres. Merci, Palmer. Monsieur Lasky, prenez la tête. Je vous veux au sol dans 60 minutes. Capitaine alors il y a un petit peu moins de choses à dire sur ces quelques secondes de cinématique. Euh, on peut parler des mouvements un petit peu chaotiques des, des personnages. C'est un petit peu dommage, les cinématiques font un petit peu vieillotte. Dalrio de son côté, il appuie son caractère. J'ai l'impression qu'il cherche un petit peu à compenser quelque chose, on ne sait pas quoi. En tout cas, il se retourne vers Lasky et pour la deuxième fois, il l'appelle Monsieur Lasky. Il va encore plus lui manquer de respect en l'envoyant sur le terrain. Normalement, un capitaine de vaisseau, un commandant de vaisseau, ne quitte pas son vaisseau ou alors c'est vraiment excessivement rare et c'est lui qui en a pris la décision c'est un scénario de type premier contact la priorité libérer l'infinity du puits de gravité de requiem et envoyer un rapport sur la menace au Fleetcom. ça veut dire qu'on s'en va chef l'infinity a réveillé le didacte il est vulnérable et il n'est pas le seul vous savez je pensais que ça vous plairait de rester en vie pour pouvoir poursuivre le combat. Je trouve vraiment que Del Rio, c'est un personnage qui est vraiment particulièrement bien écrit et il y a beaucoup de choses qui ressort de lui, donc malgré la CGI qui va être vieillotte aujourd'hui. Del Rio, il commence son discours. On a la sensation qu'il est en train d'apprendre au Major, les règles de l'armée qu'il est en train d'apprendre au Major, comment est-ce qu'il faut se battre. On rappelle quand même que 117, il a sauvé la galaxie 4 ans plus tôt. Del Rio, il est au courant, mais sans vergogne, il y va. Il le prend de haut, c'est quand même assez formidable. Et donc, face à ça, le Major, il a quand même le malheur on peut le dire, il a le malheur de discuter les ordres. Et là, alors c'est merveilleux, il va réveiller la bête euh, Del Rio. Enfin, la bête, c'est Del Rio. Hein. Del Rio, parce que derrière son côté un petit peu tête à claque, il maîtrise complètement toutes les règles du mec ultra charismatique. Il est calme, il maîtrise les silences. Il a un discours qui est ponctué. Euh, moi, pour moi, quand même, il donne la sensation d'avoir quasiment aucune faiblesse. Euh, il pourrait totalement être un parrain mafieux. Euh... Enfin, voilà, dans, dans ce genre de, de, de, de registre, un petit peu. Del Rio, il va terminer cette cinématique, finalement, euh, avec une, une simple phrase. Une phrase que je vais trouver très intelligente. Euh, cette phrase, elle va être pleine d'insinuations. Déjà, il laisse clairement comprendre que lui, il a une vision globale de la situation, qu'il a raison. qu'il sait ce qui va se passer Alors que le mec, il est en train, quand même, de s'adresser au Major. On le rappelle, le Major. Donc sa simple phrase, elle est assez bien tournée pour surprendre et laisser sans voix n'importe qui. Donc là, en face de lui, c'est le Major, mais ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été exactement la même chose. Avec un petit peu plus de répartie, le Major, il aurait pu sortir un truc du genre euh, « vous ne m'avez jamais vu me battre ». Ça aurait pu être marrant, mais la réponse de Del Rio a aussi un pouvoir, c'est celle d'un petit peu jouer sur le ridicule de la personne qui est en face de lui. Si le Major avait répondu quoi que ce soit, il aurait aurait été traité de fou, euh, Del Rio lui aurait dit qu'il partait au suicide et que enfin il se serait bonifié en disant je ne veux pas que vous partiez au suicide, je décide que vous viviez. Enfin voilà, euh, finalement euh, c'est ce qu'il va faire après. Hein. Euh, on prend un petit peu d'avance, c'est dans la cinématique qui suit, mais il va un petit peu jouer à ce jeu en cherchant à continuer de décrédibiliser le major. L'Infinity ne pourra pas tenir. Il ne supportera pas ça. Pas encore. Il ne s'agit plus de nous, ni même de ce vaisseau, maintenant. Capitaine, nous avons vu de quoi le Didacte est capable. Si nous le laissons partir, l'humanité est en danger. Écoutez. Je sais ce que vous croyez avoir vu. Croyez Sauf votre respect, je sais ce que j'ai vu. Et sauf votre respect, soldat. Je ne vais pas risquer de mettre mon vaisseau en péril à cause des hallucinations d'un Spartan vieillissant et d'une IA dysfonctionnelle. Nous le disions, Del Rio cherche à faire tomber le major de son piédestal. Il l'attaque sur son âge et sur les dysfonctions de Cortana. Clairement, si dans la cinématique précédente il maîtrisait beaucoup plus son discours, dans celle-ci, Del Rio se retrouve être beaucoup plus sous pression et laisse surtout échapper qu'il a peur. Pour fuir donc les responsabilités avec la tête haute, il joue à son bon samaritain, comme on dit, en cherchant à montrer qu'il veut sauver tout le monde. Mais, s'il avait raison. Navigateur, dès que nous serons parés, je veux un cap en direction de la station Karinaï. Préparer aussi une balise d'avertissement. Scène que je trouve véritablement formidable, regardez comme Del Rio regarde la ski, regardez le regard qu'il lui lance, on a vraiment du dédain, on a vraiment l'impression qu'il dit mais qu'est-ce que tu me veux espèce de sous-merde. Il ne s'adresse même pas à lui, il parle au navigateur sans baisser les yeux, sans... Il cherche, il attend que ça soit Lasky qui baisse le regard comme un petit chien qui, qui se, qui se qui courberait les chines, comme on dit, euh, par rapport à, à, à son maître. C'est vraiment formidable. Je vous interdis de quitter cette planète Cortana. Je voulais pas... Je voulais pas dire ça. Commandant Lasky. Pour Del Rio, la dysfonction de Cortana tombe quand même à pic. Il était en train de perdre le contrôle. De plus en plus de monde se retournait contre lui. Et là, il y a quelque chose où il est en position de force. Puisque c'est dans le code de l'armée. Et qui est un code qu'il va suivre véritablement à la lettre. Les IA qui ont des problèmes, il faut les mettre aux arrêts. Il faut les enlever du circuit actif. C'est d'ailleurs ce qu'il va faire en essayant en même temps de ramener la ski à lui. De ramener son second. Il ne l'appelle plus. Monsieur Lasky, il lui donne son grade pour lui montrer qu'il lui donne aujourd'hui de la valeur. Il essaye de regagner des points aux personnes qui sont, euh, par rapport aux personnes qui sont autour de lui, il essaye de retrouver des alliés. Conformément à l'article 55 du règlement UNSC 1245-72, je... je vous je... ordonne de déconnecter non. la mémoire de cette non. IA et je... de la placer au rebut. Pas ça, je vous en prie, non. Pas Commandant, déconnectez-la tout de suite. Non. Je veux pas... Donnez-moi cette IA. Il faut arrêter le didacte. Si vous ne faites rien, j'irai. Je... Quand Del Rio demande à Lasky de déconnecter Cortana, Lasky va hésiter à désobéir donc à un ordre direct. Il va prendre du temps et c'est 117 qui va finalement prendre la puce. 117 qui est resté muet dans la cinématique précédente, cette fois-ci il sort la punchline qu'on attendait pour essayer de faire fermer sa gueule à Del Rio. La suite n'est qu'une perte de contrôle de la part de notre commandant de l'Infinity et c'est vraiment magnifique. Vous ordonne. De me confier cette IA Non, chef. Commandant Arrêtez cet homme Capitaine Arrêtez-le Capitaine Dites à la Terre qu'ils doivent se préparer. Cortana et moi ferons ce que nous pourrons ici. Et voilà, la cinématique se termine sur ce plan où Del Rio s'est finalement retrouvé complètement seul. Je trouve cette mise en scène vraiment très réussie, 343 a vraiment fait un travail euh, exceptionnel sur Del Rio... Pour moi, au travers donc de cette dernière cinématique, le personnage de Del Rio est mort. Ici, on ne peut pas parler de mort physique, mais de mort de son personnage et de sa posture, de la posture qu'il avait. D'ailleurs, pareil que s'il avait été tué, on ne reverra plus Del Rio de tout le jeu. Lasky prendra donc à partir de maintenant sa place. Pour moi, Halo 4 brille vraiment sur cette mise en scène et cette réalisation et je suis déçu de ne pas avoir retrouvé de telles choses dans Halo 5 et encore moins dans Halo Infinite. N'hésitez pas de votre côté à dire ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires et si c'est un format qui vous plaît, on reviendra sûrement avec d'autres épisodes. Alors prenez bien soin de vous, on se retrouve très vite, vive Halo